Merci à Donc, euh... merci et surtout merci à vous d'être venus ce soir. Et on a fait des présentations courtes volontairement pour vous laisser toute la place ensuite de débattre autour de ces questions. Je pense qu'il y a encore pas mal de questions qui restent ouvertes. Nos intervenantes pourront compléter leurs interventions à votre demande. On parlait d'augmentation des viols, euh, aujourd'hui, bon, c'est sûr qu'il y a les chiffres des dépôts de plaintes, mais surtout ce qui est important, ben, on, on peut entendre parfois qu'il y a un, un, une augmentation du nombre de viols, mais ce n'est pas parce que les, le, les, les agressions sont de, de plus en plus nombreuses, mais c'est qu'elles sont de plus en plus dénoncées. C'est la parole des victimes qui se libère, ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus de viols qui sont commis en France plus qu'avant. Et euh, en l'occurrence, euh, voilà, c'est toutes les catégories sociales, c'est évident. intervient en tant que Merci beaucoup pour cet éclairage. Et en effet, pendant l'enquête, euh on avait vite identifié le fait qu'un des problèmes pour parler, y compris médiatiquement, du viol, c'était qu'il y avait une espèce de, bah, de culture d'éducation sexiste qui avait tendance à considérer l'homme comme un sujet sexuel et la femme comme un objet sexuel. Qui un peu, on, on, parlait tout à l'heure des rapports de l'image des, des femmes dans les médias, et les, ces rapports montrent très clairement la façon dont, dont les femmes sont, sont tout le temps, voilà, Objet sexuel alors qu'on pense que on, on prétend que l'homme aurait une sexualité active, irrépressible, euh, des besoins alors que la femme aurait des désirs évidemment euh, il n'en est rien. Euh, alors votre réflexion sur le consentement euh, elle est assez juste mais pour moi euh, Enfin, L'un découle complètement de, de, de l'autre, c'est-à-dire que nier le consentement de l'autre, c'est vraiment euh, le, le prendre pour sa chose. Euh, nous, on a vu souvent, euh, enfin, on a vu par exemple pendant l'enquête, un agresseur qui, a dit, euh, qui sortait de son procès et qui dit, bah, c'est quoi le problème Ça a duré 5 minutes. Le problème des agresseurs, c'est vraiment... Euh, évidemment qui nient le consentement de, de la personne qui est en face d'elle, parce que ne peuvent même pas concevoir que euh, la relation sexuelle se base sur un consentement euh, des deux. En fait, ils euh, il présument du consentement a priori des femmes. C'est-à-dire, c'est un peu comme euh, si toutes les femmes étaient à disponibilité euh, euh, des hommes euh, en... en en permanence. En fait. Donc oui, il y a un problème de consentement, le cœur il est là. Et d'ailleurs c'est ça qui pose beaucoup de problèmes dans la justice. C'est-à-dire que quand vous avez été, euh, par exemple, volé ou qu'on vous a mis un coup de couteau, personne dans le procès n'essaye de vous demander si vous étiez d'accord à, à ce qu'on vous mette un coup de couteau ou à ce qu'on vous vole votre portable. Et, et, et le problème du viol, c'est qu'il touche à l'acte sexuel qui par ailleurs, enfin, qui élit le champ sexuel et que par ailleurs, un acte sexuel entre deux personnes consentantes, c'est plutôt cool. Quoi. Donc, mais c'est tout le problème, justement, de la compréhension de ce qu'est vraiment euh, l'agression, qui est l'île sexuelle. Mais pour moi, évidemment que la négation ou l'absence de perception du consentement de l'autre, c'est la chosification et l'humiliation et la négation de ce qu'est l'autre. Ouais, sur la, la, la, la deuxième question, euh, en fait, moi je pense que évidemment, euh... Parce qu il n'y a pas d'automatisme entre le genre, le genre du journaliste et son traitement médiatique. Il n'y a pas d'automaticité à ce qu'une femme journaliste soit moins sexiste qu'un homme. Il se trouve que quand même, il y a une sensibilisation évidemment plus grande et une manière de le traiter complètement différente. On voit bien euh, dans plein d'articles, mais c'est vraiment du, tellement banal que... J'essaie de trouver un exemple, mais en fait, il vaut mieux le garder dans sa banalité. Enfin, justement le dire comme un truc banal et pas en sortir un exemple particulièrement spectaculaire sur comment on décrit les tenues vestimentaires des femmes, sur comment on euh, sexualise en permanence le corps des femmes dans les portraits, y compris de femmes responsables, de femmes élues, de femmes chefs d'entreprise mais qui sont aussi parfois des choses du fait des femmes. Hein. Les femmes écrivent parfois aussi comme ça, il ne faut pas... Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas automatique, c'est d'abord évidemment le fait d'une prise de conscience, mais évidemment, euh, quand on, comme femme, évidemment une, souvent une sensibilité plus grande et fort heureusement à cette question, quand elles arrivent à l'imposer comme une vraie problématique, comme une vraie question dans leur rédaction, que ce soit dans un journal ou dans une télé ou dans une radio, d'en faire un vrai objet, un vrai fait social à décrire vis-à-vis -vis de, de leurs collègues hommes. Mais c'est pour ça que moi, je suis un peu confiante aussi sur le fait que la féminisation de la profession va sans automatisme, évidemment, c'est jamais comme ça que ça se passe, mais crée un terrain en tout cas plus favorable à changer un peu le rapport de force sur ces questions. Voilà, je pense que c'est vraiment une question de, de terrain favorable plus que d'automatisme. Le vrai automatisme, ce serait évidemment la formation, la formation des journalistes à ce que ce qu'est par exemple la stratégie des agresseurs, à ce qu'est une société où le masculin prime le féminin et où le féminin est souvent dénigré. Ce serait une formation sur le psychotraumatisme, ce que, ce que vivent ensuite les victimes. Ce serait une formation d'approche plutôt victimologique. C'est voilà, quelque part... Je te rejoins complètement, mais ce qui, ce qui serait vraiment efficient, c'est former, former les journalistes à pouvoir traiter ces questions et les comprendre euh, dans leur contexte social. Euh, il est clair que les, le sexisme est, est bien réparti dans la société et que les femmes sexistes, il y en a beaucoup. Euh, D'ailleurs, s'il n'y avait pas de femmes sexistes, il n'y aurait plus besoin de féminisme, hein, puisqu'on représente 50% de la population. Et après, euh, Lénaïque les, les va y revenir, mais euh, le problème, c'est qui a le pouvoir Et celui qui a le pouvoir, euh, donc on, on l'a dit, hein, euh, jusqu'ici, c'est en majorité des hommes directeurs de rédaction, directeurs de publication euh, et directeurs de journaux. Donc euh, les femmes qui arrivent aux positions euh, bien en vue comme Sophie de Menton, euh, elles sont sélectionnées d'une certaine façon. Elles sont sélectionnées pour, euh, pour plaire à, à l'élite dirigeante. Et ce n'est pas difficile de trouver des, des femmes sexistes. Voilà, à toi. L'exemple de, de Sophie de Menton, il est, il est assez dingue. Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais que l'affaire euh, des escales contient enfin, plein de facettes du traitement médiatique et de ses, et de ses, enfin, et de ses défauts. Euh, parce que, que je disais tout à l'heure que c'était un vrai combo raciste, sexiste et de classe. Parce qu'en en fait, quand elle dit un conte de fées, c'est parce qu'elle dit, comme elle, elle est chef d'entreprise, qu'elle est représentante d'un... Je ne sais plus comment s'appelle son truc là, mais enfin voilà. Euh, voilà, ça a été, euh, elle dit, voilà, une femme de ménage immigrée face au directeur général du FMI, c'est un conte de fait. C'est ça qu'elle veut dire, en fait. C'est là où il y a vraiment un biais, euh, il y avait vraiment un triple biais dans le traitement médiatique sur, euh, sur le témoignage de Nafis Diallo. Et en fait, évidemment, bon, Sophie de Monton dit ça, mais il y a aussi, effectivement, on rencontre dans les rédactions, hein, évidemment, de la part de journalistes, y compris de journalistes femmes. Euh, mais y compris parfois de juges, y compris parfois de policières, y compris parfois euh, d'avocates, parce que je prends dans tous les acteurs qui interviennent sur ces questions, on l'entend aussi parfois... Euh, voilà, c'est tout simplement l'intériorisation de la domination, pardon de le dire un peu brutalement, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire euh, euh, de ne pas se voir comme... Enfin, penser euh, et voir la domination et se penser comme dominé n'est pas évidemment quelque chose de, de naturel, c'est-à-dire c'est un apprentissage. De, de comprendre qu'en tant que femme, on est l'objet d'une domination, qu'on a intériorisée, donc on reproduit des clichés, des stéréotypes, y compris dans l'exercice de notre travail, même parfois sans s'en rendre compte. Quand on voit, je prends encore une fois l'exemple, voilà, de portraits écrits par des journalistes femmes où, tout d'un coup, elle passe beaucoup plus de temps à décrire la tenue vestimentaire que si c'était un homme, et qu'on leur dit, mais quand même, enfin voilà, ah oui, mais bon, quand même, une femme, elle prend plus de temps pour s'habiller... Enfin, voilà, C'est vraiment de ne pas se rendre compte comment on reproduit nous-mêmes parfois. Et moi, je vais le dire, moi, ça m'arrive aussi, évidemment... Euh, donc, je suis journaliste politique. Euh, je vais prendre un, un micro-exemple, mais euh, quand euh, on fait... Je fais un papier où je cite par exemple, donc moi c'est en presse écrite, mais je cite, je ne sais pas moi, 15 personnes dans un article. Des fois ça m'arrive, alors que pourtant j'essaye de faire attention, que pourtant je suis un peu sensibilisée à ces questions depuis longtemps, je me rends compte à la fin qu'en fait j'ai appelé 14 mecs et qu'il n'y a qu'une femme de citer dans l'article. Enfin voilà, des choses où comment on reproduit ces, mé ces mécanismes-là et comment du coup on a évidemment euh, du mal à à en parler et à, à les décrire. Et deuxième, je voudrais juste dire, euh, ce que, Audrey, mais juste sur. Euh, vous avez cité l'exemple des, ch des chaînes d'infos en continu. Je pense que c'est un très bon exemple de comment les conditions de fabrique de l'information contribuent complètement à la reproduction des stéréotypes et des clichés, y compris dans les conditions. Enfin, brutalement, mais dans les conditions matérielles de production de cette information. C'est-à-dire, quand on doit euh, parler, prendre l'antenne toutes les 15 minutes, pour meubler une antenne alors qu'il ne se passe absolument rien, qu'on le fait dans l'urgence, qu'on n'a pas le temps de passer plein de coups de fil, d'appeler les personnes expertes, spécialistes de ces questions, et donc du coup qu'on qu mouline un peu à vide en souvent citant trois phrases clés ou des communiqués de presse faits par les institutions qui elles-mêmes utilisent des mots, choisissent des concepts qui ne sont pas pertinents. Enfin, voilà, l'exemple type étant l'exemple du crime passionnel qui était tout à l'heure cité, où euh, parfois c'est effectivement les policiers qui disent crime passionnel, voilà, et les journalistes, imaginons, font un direct parce qu'il y a une interpellation, je ne sais pas où, enfin, voilà, ou un procès, et répètent au micro pendant deux heures crime passionnel. Enfin voilà, Il y a vraiment aussi une mécanique euh, qui est liée voilà, au, à comment les gens euh, font leur métier, et les conditions dans lesquelles ils le font. Moi, je voulais juste rebondir exactement sur, sur les mêmes exemples. C'est-à-dire que ça sous-entend qu'il faut d'abord être conscientisé. Euh, et même conscientisé, il faut prendre le temps. Euh, pareil, comme les Naïcs, moi, je suis un peu conscientisée sur la question depuis longtemps. Et pourtant, euh, j'ai mis euh, 4 ans à me rendre compte, quand je fais des, des pages parents-enfants, j'ai mis 4 ans à me rendre compte que les témoignages de parents que je, euh, que je recueillais, c'était presque tout le temps des mères. Et j'ai mis quatre ans, alors que je suis conscientisée, à prendre le temps de me poser. Parce qu'on est tellement aussi dans... Euh, OK, on va essayer de trouver rapidement quelqu'un. Euh, euh, ben, faut, faut voilà, la, Les conditions de production de, de l'information, elles influent forcément là. Il faut qu'on soit rapide, il faut qu'on qu trouve facilement des gens à interviewer, alors les gens les plus en vue. Et puis euh, ben là, on, on fonctionne par stéréotype nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'il faut déjà qu'on soit conscientisé, qu'on se pose et qu'on se dise, attends, alors là, j'ai interviewé euh, que des mères et je vais me poser, maintenant je vais chercher des pères, je vais... enfin, c'est euh, ça, ça nécessaire, mais ça demande, ça demande du temps qu'on a malheureusement pas toujours, hein, alors que les conséquences sont, sont terribles. quoi. Basé sur des arguments essentialistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Euh, c'est pas par exemple dans la nature des hommes de violer, c'est pas plus dans la nature que d'aimer le foot. Mais par contre, il y a des constructions sociales qui font que les hommes sont placés à une telle place et les femmes à une autre. Il ne s'agit pas donc d'arguments de, de, de type. Voilà tableau, 40% des violences conjugales débutent lors de la Là, il ne s'agit pas du tout d'arguments biologique, il s'agit vraiment de construction sociale. C'est-à-dire, pourquoi les femmes se retrouvent à cette place de victime pas parce qu'elles sont des femmes par nature, mais parce que dans la société, c'est elles qui sont dans une position de, de, de dominée, de minoritaire vous, Alors, vous comprenez la différence Oui, non, mais je la comprends très bien, mais, mais je en fait, pense... La, je... la grossesse, c'est pas... Oui, 40% des violences débutent pendant la grossesse, mais ça veut pas dire que c'est pour des raisons biologiques. C'est pas qu'elles sont plus faibles, c'est fait, préfet, les fait que, les enfants, justement, par quand elles portent l'enfant et qu'il est plus temps de, de faire une IVG, parce qu'il y a aussi beaucoup d'IVG qui sont demandées dans ce contexte, et, euh, et après, on voit que quand la grossesse est poursuivie dans le cadre de violence conjugale, euh, la grossesse va être plus à risque. Il y aura beaucoup plus de problèmes euh, euh, au niveau de l'accouchement, etc. Et, euh, et en fait, elle est aussi plus faible parce que euh, pas seulement pas physiquement, mais parce qu'elle est enceinte de six mois. Elle se dit merde, qu'est-ce que je vais faire Que je oui. vais pouvoir pas changer de logement Comment je vais élever mon ça, enfant Ça, je et... connais très bien le problème. Enfin, c'était pas, pas ça ma question. En fait, c'est que j'ai l'impression un peu aujourd'hui que, actuellement, beaucoup d'hommes aussi sont victimes de violences et j'ai l'impression que le débat n'est plus forcément homme contre femme, mais que c'est plutôt un débat social. Alors, pour les hommes victimes de violences, on va tout de suite redonner les chiffres qui recadrent les choses. En 2012, par exemple, 148 femmes qui sont décédées à la suite de violences conjugales contre 26 hommes. Et en moyenne chaque année, 83 000 femmes euh, se déclarent victimes de viol ou de tentatives de viol contre 13 000 hommes. Et bien, je, je, si je suis là ce soir, c'est parce que je, je suis évidemment sensibilisée à ça. Ce que je veux dire, c'est que parfois, j'ai l'impression de débats un peu caricaturaux. C'est surtout la réalité qui est, qui est caricaturale. Mais pour revenir à l'histoire de la naturalisation, en fait, ce qui explique aussi euh, Catherine Vidal et ses, et ses consoeurs, c'est que quand vous dites, en fait, moi j'aimerais bien, ça serait drôle si vous mettez au défi de définir qu'est-ce que c'est biologiquement un homme ou une femme, parce qu'il y, euh, y a des frontières qui ne sont pas si claires que ce qu'on voudrait bien le dire. Enfin, des Par exemple, sur l'histoire de la testostérone, il n'est pas euh, vraiment évident que les hommes ont plus de testostérone. D'ailleurs, la plupart des femmes dans la population, les femmes ménopausées, les femmes enceintes, euh, les femmes qui n'ont pas d'utérus, bah, toutes ces femmes-là, elles ont plus de testostérone que les hommes. En moyenne, en plus, parce qu'il y a des variations. Et... Et donc, on reste dans cette idée que la testostérone, c'est la violence. Alors déjà, il faudrait le prouver, c'est la violence, c'est la pulsion. Et on n'explique pas pourquoi toutes ces femmes, euh... toutes ces vieilles femmes, n'agressent pas. <rire> Les pauvres hommes. Et euh, en fait, juste, euh, voilà, bien sûr qu'il y a des différences euh, biologiques. C'est des différences moyennes. Ça veut dire qu'il y a des individus qui vont être euh, plus ou moins ceci, plus ou moins cela, qui sont qui sont variables entre eux. Et, et finalement, euh, de faire, on peut faire un groupe des grands et un groupe des petits, et un groupe des femmes et un groupe des hommes. Et ça peut-être pas forcément se recouper, encore que. Et en tout cas, il faut toujours garder en tête, derrière cette euh, naturalisation, il y a souvent un agenda euh, politique. Et on l'a vu, euh, tu parlais du problème euh, du, des traitements médiatiques euh, du mariage pour tous. On l'a bien vu, euh, on a vu beaucoup de justifications euh, du type euh, le couple euh, ou l'enfant, c'est un homme, une femme. Et en fait, quand on analyse les choses objectivement, et même socialement ou, euh, ou scientifiquement, euh, on se rend compte que dans les différentes structures sociales qui sont retrouvées dans l'histoire et dans les cultures, mais on peut aller dans différentes cultures, ou on peut rester en, simplement en France, euh, le, le modèle d'un homme, une femme et un enfant, c'est un modèle en fait qui est assez récent et qui n'a euh, pas été ce modèle-là depuis des siècles. Puisque depuis des siècles, l'enfant, c'est les femmes qui l'élevaient et, euh, et l'homme prenait en charge l'élevage de l'enfant beaucoup plus tard. Donc cette ce petite cellule familiale, qu'on qu imagine comme ça, comme euh, irrévocable, elle n'est pas si naturelle que ça. Et dans d'autres sociétés, euh, ce n'est pas, pas comme ça. Donc juste pour dire qu'il ne faut pas hésiter à remettre en cause ce dogme en fait. Oui, en fait, c'est parce que j'étais pas du tout dans l'explication, la justification. Ce que je voulais juste dire, c'est que parfois, peut-être, euh, beaucoup de femmes, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends, ont l'impression d'être un peu culpabilisées parce que, justement, l'image de la femme forte, féministe et... Qui, parfois n'ont pas l'impression d'être reconnus dans cette féminité et peut-être cette vulnérabilité qu'elles ont le droit d'avoir légitimement et que la différence n'est pas forcément négative c'est juste un fait et puis euh, on est, il y a plein de différences de diversité ça veut pas dire qu'il y a une hiérarchisation c'est ce que je voulais. Ouais, dire. on peut pas être en désaccord c'est clair ouais, chacun ça, a en, envie une... d'être peut être le tout c'est que chacun puisse justement être euh, euh, comme il le souhaite, sans pour autant être victime de violence, ce qui est donc, euh, c'est le voilà, fragile, c'est un concept, pourquoi pas, mais pas pas violé. Alors je ne sais pas si le collectif Prenons la Une a une position sur cette question précise. Non, je veux pas dire le collectif Pense que, alors que... Voilà, sur ce, sur ce plan-là, je ne peux pas répondre précisément à la question. Euh, J'en suis désolée. Parce qu'en fait, dans les, après, dans les choses que le, le collectif avait proposées, hein, qui, qui sont des choses hyper banales, en fait, hein, qui sont vraiment des trucs pas d'une radicalité euh, extrême, hein, c'est vraiment des demandes extrêmement raisonnables, on va dire ça comme ça, et qui pourtant euh, ont bien du mal à, à avancer. Je vais prendre un exemple parce que ça reprend un peu des choses qui ont été dites, notamment sur la formation dans les écoles de journalisme, puisque une des choses qu'on qu avait demandé, c'était qu'il y ait un module, dans, au moins dans la module de sensibilisation euh, dans, les, dans les écoles de journalisme à ces questions. Et qu'il y a eu euh, un petit débat, je ne sais pas du tout si vous aviez suivi ça, mais au moment de la loi égalité euh, femmes-hommes, à l'époque portée par Najat Vallaud-Belkacem, il y avait eu un amendement du gouvernement euh, mettant dans la loi un module obligatoire dans les écoles de journalisme. Les écoles de journalisme, c'était... Euh, insurgés contre cet interventionnisme de l'État dans leur droit à organiser leur scolarité comme elle voulait. Et, il y avait finalement, et finalement, le gouvernement avait reculé sur cette question sous la pression des écoles de journalistes évidemment dans une écrasante majorité dirigée par des hommes. Je le précise, même si ça paraît, c'est voilà, sans surprise. Et euh, donc voilà, ça fait partie des des, des, des axes qui sont euh, qui sont demandés par le collectif, tout comme voilà une prise en compte plus grande des femmes dans les dans les expertes, etc. Bon voilà, ça, même si la notion d'expert est par ailleurs sujet de caution. Enfin, bon, voilà. Alors Sur la question, est-ce qu'on a des pressions euh, Moi, je ne dirais pas des pressions, mais des résistances, c'est sûr. Euh, dans les rédactions, par exemple, quand on, on veut amener un sujet, euh, un article de violence, on nous dit souvent « il n'y a pas d'actu ». Donc, c'est quoi l'actu Bon, ça, déjà, du coup, c'est déjà difficile. Euh, comment on illustre Ça, c'est un autre problème. Euh, il faut du témoignage parce que euh, les, euh, les, euh, souvent, les chefs de service, les rédac chefs, disent euh, « Non, non, mais pour toucher euh, Mme Michu, il va, falloir, euh, il va falloir du témoignage. Euh, » et, et nous, par exemple, quand, on a, quand il y a eu euh, un, pas mal de presse sur le livre, sur le viol, euh, par exemple, on a fait peu de télé, parce que systématiquement, en télé, on nous demandait de venir en plateau avec des victimes. Et nous, on se refusait à ça, du coup, on n'a pas eu de plateau. Donc voilà, il faut de l'illustration-témoignage, euh, en presse écrite, on se demande comment on va illustrer, il n'y a pas d'actu. Et puis la, le dernier argument qu nous, qu moi, que j'ai entendu, c'est c'est anxiogène, c'est plombant. Oh ton truc, euh, c'est vraiment... Euh, vraiment moi, euh, quand j'ai écrit le livre, j'étais pigiste pour elle. Euh, et donc je leur ai demandé, euh, comme je travaillais pour eux, ce qu'ils allaient faire sur le livre. Ils m'ont dit, oh, c'est beaucoup trop anxiogène, on va rien faire. Sur ce, cette dernière question, bon, c'est là où évidemment tout dépend de l'endroit dans lequel on travaille. Je ne peux pas dire, enfin, l'honnêteté m'oblige à dire que nous n'avons pas fait d'article sur. Lui. Enfin voilà, que, évidemment je travaille à Mediapart dans un endroit où c'est quand même plus simple, tout n'est évidemment pas paradisiaque comme nulle part. Euh, mais où c'est quand même euh, beaucoup plus facile. Enfin, on est quand même dans un endroit très protégé par rapport à tout ce dont on est en train de parler euh, ce soir. Donc du coup, je ne peux pas dire directement euh, comment ça s'est passé, mais pour en avoir discuté avec d'autres euh, confrères et consoeurs, comme on dit selon cette expression étrange, euh, effectivement, en fait, c'est Enfin, il y a plein de choses qui sont contenues dans ce que décrivait dé Audrey tout à l'heure sur le caractère spectaculaire, sensationnel. Ils ont hyper bien compris les codes de comment faire, d'ailleurs, comme plein de groupes euh, avec lesquels je suis beaucoup plus d'accord qu'avec eux, euh, comment faire un, une action médiatique. Euh, C'est-à-dire, voilà, se percher en haut d'une grue, c'est assez efficace en termes d'image, en télé par exemple. Enfin voilà, c'est spectaculaire, donc ça attire, enfin, c'est vraiment un truc de. de de fonctionnement médiatique très classique, hein, comme sont les actions coup de poing que font plein de groupes, qui, qui euh, du coup, attirent beaucoup plus le regard médiatique que, que d'autres formes, qu'une manif classique, qu'un manifeste, que je ne sais quoi. Donc il y a ce point-là, et il y a ici, évidemment, euh, là, pour le coup, un, comment dire, un, un, vraiment, y compris par ignorance, mais alors vraiment ignorance très lourde, on va dire ça comme ça, euh, de la réalité sociale, une sorte de truc en disant « Ah ouais, c'est vrai que c'est quand même super intéressant ce qu'ils racontent ». Comme un truc de « ça rassure qu'ils soient victimes ». Enfin, je ne sais pas comment, comment dire ça, c'est-à-dire « Ah ben bah oui, quand même, vous voyez bien, ce n'est pas si simple, c'est pas si simple voilà. ». Tout ce discours-là, qui, qui, qui est un truc très classique, comme parfois, il y a, contrairement à ce que disent certains groupes masculinistes, un traitement médiatique très importante, des violences faites aux hommes. Faites aux hommes parfois, on a l'impression, dans le traitement médiatique de ces questions, que euh, c'est un phénomène qui existe. Donc il n'y a évidemment pas de raison de, de le taire. Hein, comme tous les faits sociaux, ils doivent être, euh, évidemment faire partie de, de ce que les, les médias euh, rapportent. Mais par moments, comme un, un traitement ra qui rassurerait en disant bah, « Vous voyez, en fait, ce n'est pas une question de domination puisqu'il y a bien le phénomène inverse. » donc C'est exactement un peu la même chose qui se produit sur la question de, de la garde, hein, parce que sur les, les, les pères sur les grues, c'était sur la question de, de la garde, qui pose par ailleurs euh, plein de questions intéressantes hein, sur euh, l'automaticité de confier la garde des enfants aux femmes, etc., qui sont aussi des vraies questions intéressantes. Le problème, c'est que c'est pas du tout le sujet qu'ils pose, et que, et que, évidemment, la question, elle est de pourquoi cette, cette automaticité existe, qui, évidemment, est liée à la question des violences. Quelle est la question qui n'est jamais posée dans le traitement médiatique qui a été fait de, de ces revendications-là. Je pense qu'il y a une grande tentation chez les journalistes de présenter euh, la violence comme symétrique. Exactement, parce que tu l'as dit, les, les Naïks, ça rassure, en fait. Et puis, parce que, voilà, pour le côté aussi exactement spectaculaire. Moi, je travaille pour Ouest France, pas pour des pages locales, mais pour des pages générales. Et mes collègues en local ont, ont relayé très largement les, les hommes qui montaient en haut des grues. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, on, on passe des coups de fil en leur disant « Est-ce que tu as juste regardé leur site internet pour voir après la grue ?» Euh, bah, juste les, le, leurs idées fortes, les, euh, les principes qui, qui, euh, qui poussent euh, l'action. Alors souvent, les collègues n'avaient pas pris le temps de le faire, en effet, parce que Wow, « Waouh, un mec qui monte en haut d'une grue, bah ça, ça fait un papier, ça fait un quatre-col, c'est sûr. » Et euh, donc voilà, c'est des coups de fil euh, à des collègues, euh, bah, souvent euh, euh, bah, bah, bah, sur la pointe des pieds, hein, parce que euh, moi, je suis une femme, j'ai moins de 40 ans, donc euh, dans une rédaction, je suis pas hyper légitime. quoi. Et en plus, je suis journaliste pigiste. donc. Euh, mais euh, voilà, ça peut être des coups de fil, mais qui sont plus ou moins entendus, et parfois pas. Bah, de fait, il y a quand même un traitement plus important euh, de, de, des questions féministes au sens large dans la presse féminine. Alors, il y a un double mouvement, c'est-à-dire de contribuer à la fois à, une, euh, à plein de stéréotypes, évidemment, euh, sur la minceur, je cet exemple qui est le plus évident, euh, mais aussi sur le couple euh, hétérosexuel, enfin euh, voilà, bon, voilà, sur euh, la place de la femme dans, dans le couple, etc. Mais aussi, il y a plein de papiers euh, qu'on trouve dans qu'on trouve là et qu'on ne trouve pas du tout dans le reste de la presse, hein, de reportages, sur, euh, de témoignages, mais aussi d'enquêtes sur les violences, sur, euh, sur les questions féministes. C'est encore un espace où il y a des, des choses qui, qui existent, euh, y compris parce qu'il y a tout simplement un truc de ressembler à son lectorat. Et qu'il faut aussi, euh, tout simplement dans l'intérêt commercial, enfin dans, le, dans les trucs structurels du, du sexisme dans la presse, il ne faut pas oublier que c'est des entreprises qui veulent donc être bénéficiaire, donc vendre des, des journaux, et que le lectorat de la presse quotidienne nationale, par exemple, est un lectorat très masculin. Donc on, on, à l'inverse, la presse féminine est un lectorat quasiment exclusivement féminin, donc on se place aussi par rapport à son lectorat, tout simplement. Il y a des sujets dans la presse féminine sur les violences, sur le viol, sur mais ils sont paradoxalement noyés dans plein d'autres rubriques qui renvoient la femme à ses assignations de cuisine, de parentalité, de beauté, de minceur, et ça a tendance forcément à court-circuiter largement le discours. Quoi. Je d'apporter la conclusion justement parce que euh, le problème, en fait, ce que dénonce toujours Acrimed dans toutes ses publications et dans toutes ses actions puisque c'est une association d'action et de critiques, c'est de dire oui, on peut, on peut c'est une, une des solutions d'essayer de faire notre journal idéal. Euh, où on aurait finalement euh, raison contre tous, mais personne ne nous lirait. Ce n'est pas, pas notre but, mais bien sûr, des médias alternatifs, il en existe. Euh, et pour revenir au sujet euh, des violences faites aux femmes, euh, des médias féministes, il euh, y en a. Mais c'est des médias associatifs, comme, euh, comme vous pourrez trouver des numéros de, de médias critiques. C'est un, un journal associatif. Donc, qui vit avec le nom de, de ses adhérents, et qui n'a pas, euh, pas le même pouvoir de nuisance ou de, bien, ou de bienfaisance que, euh, que les, la presse grand public. Et c'est pour ça que Acrimed, par exemple, je pense que la, les adhérents d'Acrimed ne regardent pas TF1 pour leur plaisir, mais ils le regardent tout de même parce que c'est un phénomène social, la société regarde TF1, et d'autres euh, d'autres médias hyper mainstream ou un peu moins et euh, de ce fait on peut pas euh, on refuse en fait de, de sortir de cette de, de ça et de dire bon ben bah, moi je prends mon info de mon côté et puis euh, tant pis de ce qui se passe parce que l'info euh, dominante elle sera entendue de toute façon et même si on l'aime pas il, on est obligé de, de s'y intéresser. On est obligé de s'y intéresser parce qu'elle fait la société. Et sinon, euh, je voulais aussi euh, revenir sur euh, l'histoire de, de, de l'éducation. Euh, l'éducation euh, des journalistes, l'éducation euh, des lecteurs, l'éducation euh, des enfants à l'école, euh, qui a euh, vraiment posé problème, on l'a vu pendant euh, pendant le, Juste après, euh, finalement, le, euh, le débat sur le mariage pour tous, euh, les opposants se sont saisis de, de ce débat euh, pour refuser la moindre éducation euh, à l'égalité. Et aujourd'hui, elle est particulièrement importante parce que euh, le sexisme médiatique, finalement, est peut-être plus insidieux. On vous a cité des, des exemples vraiment frappants, mais euh, dans d'autres cas, euh, il va être plus insidieux et donc plus, plus difficile à contrer. De même que, de même que le, le, le sexisme en général, euh, il est toujours, pour moi, toujours aussi présent que, que dans les années 50. Mais, euh, mais peut-être que le harcèlement au travail a pris des formes un petit peu différentes. À la fin, c'est toujours du harcèlement. Mais euh, il est plus difficile à dénoncer, parce qu'il est peut-être un petit peu plus subtil. Euh, Est-ce que vous voulez dire un mot avant de conclure ?– Je veux juste dire, parce que ça me fait penser sur les médias alternatifs, etc. Je, juste, euh, moi j'encourage absolument tout le monde à interpeller euh, les médias sur ces questions, c'est-à-dire, euh, y compris sur les réseaux sociaux, c'est assez facile, j'y pense que vous donniez l'exemple de Twitter tout à l'heure, mais justement d'interpeller, de, de dénoncer quand il y a un... Voilà, quand il y a une, une d'un journal, que ce soit euh, L'Express ou dans la, sur la Manche Libre. Non, mais sérieusement, c'est d'interpeller, de, de dire, y compris pour prendre conscience et y compris pour prendre conscience qu'en face, il y a un rapport de force qui permet aussi de dire, attention, il faut quand même qu'on fasse attention parce que sinon, on va se faire engueuler. Ce qui n'est pas grave, c'est un mauvais argument, mais on s'en fout. Au moins, ça fait progresser les choses. Et je pense qu'il faut justement euh, voilà, interpeller et utiliser tous les réseaux qui existent euh, facilement accessibles pour euh, voilà, faire changer un peu ça. En vous étiez tous là ce soir et toutes là, et on vous remercie. Désolée d'interrompre le débat si tôt, mais on doit rendre la salle. Euh, on peut continuer à débattre dehors. Merci beaucoup d'être venus.